Et yo tout le monde, c'est GG. Se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc j'ai décidé de faire une petite vidéo mise au point donc pour ceux qui se souviennent c'est un peu comme les gg actuels à l'époque parce que suite à ma faq j'ai eu beaucoup de questions personnelles mais j'ai pas eu beaucoup de questions sur la chaîne youtube donc je vais vous faire un sommaire qui va s'afficher maintenant avec les différents sujets que je vais traiter dans cette vidéo donc tout d'abord je vais vous parler des différents projets de la chaîne ensuite je vais vous parler du rythme de vidéo et je vais aussi vous donner quelques informations pour pouvoir me suivre et pour pouvoir suivre l'actualité de la chaîne donc on va commencer donc tout d'abord les différents projets donc pour le moment j'ai deux gros concepts de vidéos donc le le premier, c'est les reprises de Kazu. Donc pour le moment, il y a un seul épisode qui est sorti et il y en a deux autres qui vont sortir. Ensuite, j'ai un deuxième projet que j'ai appelé My Story. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller sur mon site internet. J'ai fait une page spéciale sur mon forum où je vous décris les différents projets. Donc le projet My Story consiste à vous raconter une histoire, un fait d'actualité ou un fait ancien et raconter des anecdotes par rapport à ça. Donc le script du premier épisode, il est en cours d'écriture. Alors ensuite, j'ai un projet de room tour. Alors je sais pas si ça intéressera tout le monde, mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous le proposer. Et enfin, j'ai projet depuis deux ans alors certains d'entre vous le connaissent c'est que j'ai envie de faire une musique alors je m'y connais pas beaucoup mais justement ça sera une première expérience alors ensuite pour ce qui est rythme des vidéos donc pour le moment je me suis mis à un rythme de une vidéo toutes les deux semaines donc souvent les vidéos sortiront le samedi ou le dimanche et toujours à 9h45 donc ça peut changer il y a deux semaines j'ai sorti une vidéo le dimanche au lieu de la sortir le samedi en règle générale ça sera le samedi et donc enfin le dernier point c'est comment me suivre alors pour ceux qui savent pas j'ai un site internet et donc sur ce site vous pourrez retrouver des actualités sur moi et sur la chaîne donc grâce à mon site vous pourrez voir quand est-ce que la prochaine vidéo sortira Et vous balader plus facilement que sur YouTube Avec quelques easter eggs et quelques fonctionnalités sympas Donc vous aurez mon site en description Alors petite information en plus Premièrement vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Mais j'ai récemment créé une application Alors malheureusement uniquement disponible sur Android Sur laquelle vous pourrez retrouver mon site Donc voilà fin de la partie je vous laisse pour la fin de la vidéo J'espère que cette petite vidéo mise au point vous aura plu On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine vidéo Et à très vite, salut